Les prédictions de Nostradamus pour l'année 2021 Le plus grand vent de notre siècle a encore frappé Nostradamus continue de prédire le pire pour 2021 Ses prévisions s'étalent jusqu'en 3797 et sont apocalyptiques Découvrez ce qu'il nous prédit Ses prophéties sont effrayantes et ont été établies il y a déjà 5 siècles Nostradamus a rédigé plus de 6000 prophéties et de nombreuses se sont révélées vraies les plus inquiétantes d'entre elles concernent l'année 2021 et elles effraient de par leur caractère apocalyptique. Voici ce que ce célèbre pharmacien d'il y a cinq siècles a décrit pour la deuxième décennie de notre millénaire. Les six prédictions de Nostradamus pour l'année 2021. 1. L'arrivée des zombies, souvent représentés dans des séries de science-fiction, il semble bien que cela rejoigne la réalité pour Nostradamus. Selon l'oracle, un scientifique russe créera une arme biologique qui transformera les hommes en ces êtres qui dévorent les serbes. Pas de doute pour lui, l'humanité sera destinée à s'éteindre très prochainement. Une prévision apocalyptique que les films ont longtemps décrit. 2. Une famine extraordinaire, et l'apparition de maladies. Si la fin n'est pas étrangère, Nostradamus avait déjà eu une vision de la fin du monde avec de nombreuses catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, l'apparition de nombreuses maladies et des épidémies. Une nouvelle qui fait penser à la pandémie au coronavirus. Selon lui, ces affections ne seront que le début des catastrophes qui s'abattront sur le monde. La famine quant à elle sera fatale pour de nombreuses personnes qui n'arriveront jamais à la surmonter. musulmane conquérera l'Europe dans les prochaines décennies, et ce, sans aucune guerre. Nostradamus fait la référence à une émigration massive de cette communauté dans le monde entier couplée à une démographie européenne en baisse. Une prédiction déjà évoquée comme le grand remplacement par certains théoriciens de droite. 4. Des tempêtes solaires. Les prédictions de l'année à venir glacent le sang car de nombreuses catastrophes sont suspectées. Parmi elles, les tempêtes solaires, une éruption de cette se produire pendant cette période, et conduire à de nombreux phénomènes naturels graves. Nous verrons les eaux monter, et la Terre s'effondrer sur elle à t il décrit. Pour lui, ses prévisions seront dues au changement climatique. Résultat, de nombreuses guerres en découleront pour se départager les dernières ressources naturelles. de notre planète le 16 août. Une actualité qui fait écho à ces prophéties inquiétantes. 6. Un tremblement de terre mettra la Californie en ruine. Pour plusieurs interprètes des Quatrains de Nostradamus, un séisme très fort détruira l'état de Californie l'an prochain. Et pour cause, l'auteur de ces prophéties parle des terres de l'Ouest, à savoir ce territoire de ce qu'on appelait communément le Nouveau Monde. Dans le quatrain, nous pouvons lire Mercure en Sagittaire, Saturne déclinant. L'auteur fait ainsi référence au 25 novembre 2021 si l'on en croit la configuration astrologique écrite ci-dessus. 7. Les soldats américains auront des cerveaux implantés. Cette prévision paraît surréaliste mais tout à fait plausible pour le devin. D'après lui, ils seront transformés en robots dont... Ses capacités intellectuelles, des thèmes souvent traités dans les romans d'anticipation et qui, pour Nostradamus, pourrait bien rejoindre notre futur proche. 8. Le pape François invitera le monde à rejoindre l'église. Suite à ces événements, le Saint-Père voudra que ses fidèles consolident leur foi deviendra donc un salut pour de nombreux hommes. C'est en tout cas ce qu'affirme le prophète, qui selon la définition, est un homme qui a des visions de choses lointaines. Dans une lettre adressée à son fils César, Nostra